e deux, c'est Yann et Hugo, étudiants en dernière année à l'école d'infirmiers de sciences, l'IFSI, ils doivent valider leur cursus en réalisant un stage de deux mois. Voilà tout simplement comment notre projet est né. Il est génial, humain, solidaire, concret, il comprend six étapes et on vous résume tout en quelques instants. Le but est d'aller en Grèce, car la Grèce, c'est un taux de chômage supérieur à 21%, le plus mauvais taux d'Europe. C'est aussi 3 millions de citoyens qui n'ont plus accès aux soins. On serait en appui à une association humanitaire allemande, Docmobile, qui soigne à l'aide d'un camion médicalisé les populations les plus fragilisées, en se rendant dans les sites désaffectés, les camps de fortune, pour apporter une assistance médicale là où il n'y en a pas. Ici, c'est Sandra, une Suisse, qui explique avoir soigné un jeune Afghan de 12 ans, seul, isolé, après avoir fui son pays il y a deux ans. Elle explique aussi que Docmobile a besoin de volontaires. C'est là qu'on entre en jeu. Première étape du projet, se rendre au début mai à Patras, ville portuaire où sévit la crise économique et la crise des réfugiés. Pour cela, on va se rendre en camion direction Anconne, en Italie, puis prendre le bateau pour rejoindre Patras. Le camion le voici, un Ford Transit, 20 mètres cubes. On en fera don à une association caritative ou une ONG implantée sur place et apte à l'utiliser de la meilleure des manières possible. Pour cela, on travaille sans relâche afin de le retaper et le laisser comme neuf. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, récolter du matériel médical, des produits hygiène et des denrées alimentaires de première nécessité. Grâce au camion, on pourra l'acheminer jusque la Grèce et en faire don, là aussi, à des associations et ONG. Quatrième étape, tourner un documentaire pour immortaliser cette action solidaire comme il peut en exister beaucoup d'autres encore de par le monde et faire un travail de mise en abîme journalistique. Cinquième étape, faire également un recueil illustré afin de capter sous une autre facette ce projet. Et la sixième étape, pouvoir se servir de tout cela, documentaire et recueil, ainsi que de notre expérience pour échanger avec les jeunes écoliers de la région de Sens et faire un retour autour de l'humanitaire. Pour accomplir tout cela, on a besoin de vous afin de rendre cette action possible et d'agir concrètement. Et à notre échelle, face à un drame humain se jouant à quelques milliers de kilomètres de nous chez un voisin européen, nous avons besoin de dons. En nous aidant, nous et un coin de Grèce, vous aidez des êtres humains et vous allez rendre plus forts de futurs infirmiers prêts à exercer leur métier. Pour tout cela, merci. <rire> Allez-y, un vrai merci. Merci. <rire> oh, Allez-y, 3, 2, 1, go. Merci.